Je veux créer un exercice, euh, enfin coder un exercice Matalia. Et par exemple, je suis allé sur 4 dans euh, Probabilité. Il n'y a rien, donc ça va être plus simple. Et donc, en fait, mon premier exercice, eh bien, il va se, je vais le nommer 4S20. OK, donc pour ça, euh, je vais aller sur Git Kraken. Je, je, là, je suis connecté. OK. Première chose à faire, il faut que je mette à jour le master. Là, il y a 36 à tirer. Donc, je suis bien dessus, c'est coché. Je vais sur Pool. Il a tout tiré. OK. Maintenant, je viens ici, Open Repo Visual Code, ou avec le raccourci. Je me retrouve là. Alors là, j'ai plein de trucs parce que j'étais sur un exercice de quatrième. Euh, je vais comme je veux créer mon exercice, ici, je suis sur la branche master. et eh ben Je vais cliquer dessus et là, je vais mettre 4, ça y est, j'ai oublié lequel je voulais, 4S20. 4S20. Et ma branche est créée. Si je reviens sur GitKraken... Effectivement, là, je suis logué sur ma branche 4S20. Et puis, donc, étape numéro 3, parce que dans la doc, c'était marqué petit 1, se placer sur le master, le mettre à jour, c'est ce que j'ai fait. Trouver à quelle référence l'exercice qu'on veut créer, je l'ai fait. Créer une nouvelle branche en partant d'une copie de master, c'est ce que je viens de faire. Et donc maintenant, je dois copier l'un des modèles présents dans le dossier Search.js Exercice Beta. Donc je viens ici Search.js. Donc voilà, je suis dans Search. Peut-être tout n'est pas affiché, mais je re referme tout. Search.js. Je ferme mon dossier quatrième. Je ferme mon dossier sixième. Je vais chercher donc dans Beta. Et là, j'ai en particulier les bêta modèles en fonction de quel type d'exercice je veux créer. Donc je vais copier-coller l'un de ces euh, modèles. Voilà.